S'ils cliquent sur la voiture, tiens, ils peuvent monter. Enfants, voilà, ouais. pour les enfants, parce que voilà, ça sera... les enfants, ouais. Comme ça, ils partiront pas partout. Les niños, les niños, por favor, al coche que os llevará Diego. Il y a encore une place Guillermo, devant. Venga. Voilà. Ya están todos. C'est tout. derrière. Peut encore y en avoir un, ah, un autre sur le capot devant. Él dice que, este, que en este museo, él ha montado todas las obras que ha hecho a lo largo de 30 años de trabajo. Y las enseña todas aquí. Oh! Sí, 30 años de trabajo. ¡Oh, my God! Si Moya. Voilà, Ahora va ici à que hecho, que a avanzar en esta sala de aquí, y, y a sin ningún tout. tipo de... Des de dimensions, simplement 2D, totalement. Mais voilà. ici, il y a des œuvres particulières. C'est ce très agrandi, mais en réalité, ce sont des toutes petites diapositives qui sont grattées et peintes. C'était une performance, un happening que j'ai fait où je grattais toutes les minutes une diapositive que je projetais au fur et à mesure. C'est des performances. <coughs> On a perdu les petits... Ils sont là. Ce petit personnage avec les gaffes c'est lui dans la vie réelle. dice dit que ce personnage que ha représenté ici en 3D, cosa chose rare en lui parce que Moya toujours travaille en 2D et défend le 2D frente face au 3D et le reivindique beaucoup. Pues este personaje que sí que lo ha hecho en 3D dice que se parece mucho más a él en la vida real que no el avatar que tiene, que vemos siempre este avatar tan, tan divertido, así tan original que tiene él. Ese no se parece Yo Yo estas céramiques en Italia, souvent a Albisola en Italia, o a côté de Florence, a côté de Firenze. Y en ce moment, je fais aussi des céramiques a Valoris. Attention. Hay que saltar, ¿eh? On, on y va, on saute, hein. Top, bon, voilà hola Bonjour, il y en a un qui euh, s'est fait mal. Aïe, aïe, aïe. Et les que le savez, ils ne souffrent. Non Hola, bon, oui. Hop, oh. Non, ça va, ils sont bien tombés. C'est bon. J'en ai entendu un qui criait, mais il n'a pas eu. C'est l'artiste qui est dans les photographies, et c'est Moya en la Vida Real. Comme vous le voyez, il n'a pas une nariz immensa. Mais aussi que se pareillent à ces personnages. mince, qui c'est qui a fermé la porte on va ouvrir la porte de l'atelier du carnaval. Voilà, tac, voilà. Aïe, c'est les enfants qui s'amusent à ouvrir et fermer la porte. Mince. Attendez, vite avant qu'un enfant la referme. Por eso él está ahí y por eso fue y bueno, ya ves todas las carrozas y las cosas que hizo, y hizo mu muñecos gigantes y muchísimas cosas. Y dice que tenían unas pantallas enormes y sacaron <tú> cosas de Second Life. O sea que sí, sí, ya haré <tú> <tú> pues cada... Claro, claro. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Porque Moya, eh, a ver, es que hay muchos artistas de Second Life que solamente trabajan en Second Life. Pero hay otros como Moya, bueno. que son artistas. De Alors là, c'est le musée du design. Et c'était fait pour une exposition sur le thème du design à Marseille. Et j'ai fait un certain nombre de meubles et on a fait un film pour projeter dans l'exposition. À, à Marseille, oui. En France. Oui. Et ça, Allez, on peut emmener des enfants dans l'hélicoptère si vous voulez. Voilà. Allez. On va aller à la tour Moya. À bientôt. J'emmène quelques enfants visiter la tour. Et je crois qu'il y a un professeur aussi qui est dans l'avion. Dans l'hélicoptère.